Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de À la découverte de nos régions. Aujourd'hui nous allons partir découvrir ensemble un nouveau lieu extraordinaire. Ce lieu est une grotte, cachée depuis des années au milieu des bois. Pour la visiter en toute sécurité, nous avons fait appel à un spéléologue de très haute renommée. Il s'appelle Pierre Laroche. Nous allons vous montrer un petit extrait de sa vie très mouvementée. Pierre Laroche est un vrai aventurier dans l'âme. Ce spéléologue connu et reconnu en France, Excelle dans son domaine, et il adore prendre de nombreux risques. Il s'amuse parfois à faire un petit peu d'alpinisme. Il est notamment monté sur le toit de Notre-Dame de Paris, juste avant que celle-ci ne brûle. Pierre a aussi grimpé le Mont Blanc lors d'un rude été. Nous pouvons le voir à présent sur la muraille de Chine, en train de prendre la pause. Bonjour, Pierre Laroche. Bonjour monsieur, enchanté. Vous travaillez dans la spélologie. Est-ce que ce métier comporte-t-il de nombreux risques Oui, c'est exact. Ce métier comporte énormément de risques. Que ce soit des éboulements, des glissements de terrain. Il se trouve même que dans certaines cavernes, il y ait des ours. Cela est très très dangereux. Oui, en effet. Et nous savons que vous pratiquez un peu l'alpinisme. C'est exact. Donc vous n'avez donc pas de ver le vertige Non, j'appartiens fais... à une catégorie d'êtres humains qui ne possèdent pas le vertige. D'accord. C'est de naissance. Et... Parlez-nous maintenant un petit peu de l'histoire de la grotte que nous allons visiter ensemble. Cette grotte possède une histoire des plus fascinantes. Il y a 45 000 ans, elle fut occupée par des peuplades d'hommes préhistoriques. Aucune nouvelle de cette grotte et durant la Seconde Guerre mondiale, elle fut occupée par un résistant français. Mais depuis, nous ignorons ce qu'il est advenu de lui. D'accord. Mes chers téléspectateurs, nous allons maintenant nous habiller pour visiter cette grotte en toute sécurité. Donc euh, maintenant, nous allons visiter la grotte. Vous venez, euh, Pierre Oui. Allez, euh, allez-y, Pierre. Montre-nous le chemin. Allez, suivez-moi. Je vous suis. Je suis un expert. Oh. Allez C'est impressionnant, dites-moi Ah oui, c'est sûr Mais vous êtes sûr que c'est très solide Oh bah écoutez, oui hein. oh. Oui, oui, c'est très solide, euh, vous pouvez le ouais. constater Moyen, hein Pas très fiable hein. ah, Oh mais c'est vachement profond, dis donc C'est vrai, mais après, vous savez, je suis le premier Français à être descendu le plus bas sous terre C'est vrai, ça 678 mètres de profondeur oh, C'est énorme Ah, je sais, mais en ah, même bravo. temps, c'est moi oui, oui, je m'en doute, c'est pas mal les dents, on va faire une petite maison là-dedans Ah oui Voilà. Bon bah après vous, vous pouvez y aller en premier. Hein. J'ai entendu un truc Où ça Là Ah bah oui, il y a quelque chose là Oh, oh nazis, vous êtes des nazis Vous êtes qui vous moi oh, je suis un résistant, t'as que quoi toi On est en 42 résistant Mais nous on est en 2020, couillon <rire> ce dit De quoi tu me racontes toi D'ailleurs je t'ai entendu un mot qui est causé là C'est moi qui suis descendu le plus bas, je suis descendu à plus de 1000 mètres Menteur, espèce de cornichon Tu m'as pris pour qui toi <rire> oh, oh, C'est oh, vrai, tu vas prendre du café brûlant oh, à la tête calme hein Retourne l'émission là C'est quoi ça d'ailleurs C'est une nouvelle arme encore comme vous savez bien faire Mais non c'est une caméra ouais t'es con Hein Mais toi t'as un problème J'ai de problème avec mon café brûlant, moi Je boule oh, oh, oh, on a un 2000. problème On filme une émission on est en 2020 alors calme. Calme. Oh. Non mais okay. c'est quoi ça déjà 2020 Calme toi. Moi voilà. ah, c'est 1940 oh. hein. Il est mort Hitler Tu savais pas Bah non C'est fini tout ça, t'as loupé ton époque ou quoi Bah non, moi j'ai vécu là-dedans, on m'a dit de rester ici le plus longtemps possible On J'étais dans une compagnie de chars, on a, on, a, on a planté notre char là-bas en bas de la pente On a fui, on s'est chacun mis dans nos blocos Je comprends pas On est en 2020, on fait une émission ils comme sont tout le des monde camarades hein. Bah ils sont tous morts, je les ai enterrés là-dedans dans la grotte Bah quoi C'est pas possible Bah si je leur ai rendu leur hommage militaire quoi Ah bon bah ça va alors, pas grave Ouais, euh, quand même hein Mais...